Salutations, ici Davy, web entrepreneur et blogueur sur towemarketing.fr. Aujourd'hui, je vous ai préparé quelques vidéos pour répondre à une demande que beaucoup d'entre vous m'avaient faite en me demandant comment je tourne mes vidéos, comment je crée mes vidéos. Euh, donc vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment tout simple et qui demande un budget ridicule. Et même si ce n'est pas des vidéos d'Hollywood, elles ont un rendu tout à fait euh, correct avec du matériel complètement amateur et tout simple à utiliser. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un professionnel de la vidéo. Mes vidéos ont beaucoup de défauts, mais euh, c'est justement ce que je veux vous montrer, comment tourner des vidéos avec un rendu professionnel quand on est un amateur et avec du matériel amateur. Alors donc euh, voilà, j'avais prévu de tourner une vidéo pour vous montrer euh, comment je tourne mes vidéos et mon matériel. Mais euh, du coup j'ai prévu de, de faire quelque chose de plus. Voilà, je vais vous montrer le matériel, comment je tourne mes vidéos, le montage et l'exportation. Donc voilà, j'ai finalement préparé une série de, de, de plusieurs vidéos donc alors euh, j'ai pas encore décidé mais pour y accéder je vais sûrement euh, vous demander tout simplement de partager cette, euh, cette, cette page sur les réseaux sociaux donc euh, voilà j'ai préféré euh, vous donner ça gratuitement il y avait euh, beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas clients de la formation objectif monétisé qui m'avaient demandé ça donc voilà plutôt que de l'offrir en bonus j'ai décidé finalement de l'offrir à tout le monde c'est euh, en quelque sorte une mini formation donc voilà j'espère que vous l'apprécierez vous accéderez euh, à vos vidéos de formation complètement gratuitement après que vous ayez partagé ces vidéo sur les réseaux sociaux voilà normalement c'est ce que je vais mettre en dessous j'ai pas encore décidé mais il y aura sûrement ça en dessous donc voilà merci et je vous dis à tout de suite de l'autre côté